Allo, hey je te retrouve ah Ouais, tu me retrouves. Euh... Alors, qu'est-ce que tu fais là ben, On se baladait tous les deux. Euh... Deux coups de chance, tu avais ton matériel et on a trouvé un truc. Donc voilà, on est déjà dedans. Mais il faut dire qu'on l'avait déjà repéré aussi. Pour euh, explication, c'est un café avec l'habitation. On n'en sait pas plus. Ça à vendre. Mais il perd de sa valeur d'année en année. Même de jour en jour, je pense. Bon, moi, c'est parti pour la visite. Allez Alors le bilan, euh, donc comme j'ai dit, euh, bar qui faisait résidence en même temps. Euh, il reste des trucs, mais euh, bon, il n'y a plus de traces de vie à part les, les effets personnels. Euh, ce qui est bizarre, c'est qu'il y avait des, des cartons de déménagement. Dernier papier en date que j'ai trouvé, 2012, sur un journal. Euh, et puis après, on n'en sait pas plus. C'est en relativement bon état, malgré 2-3 fenêtres de cassé. Oui, parce que là, je vois que tu es habillé un peu en... Ah, ben bah là, je suis en... en... Je suis en... Ouais, je suis en habit du... Pas du dimanche, parce qu'on est vendredi. Est-ce qu'on donne la date pour une fois Allez, donne la date, ben. Ça, vous allez voir le temps qu'on met pour mettre les épisodes en ligne. Donc, on est le 2 mai. Et vous verrez bien euh, quand la vidéo sera diffusée. Bon, ben, bah, la suite pour un prochain épisode. Allez, salut